Bienvenue à Hoé, un village pittoresque de la province de Namur, connu pour ses prairies qui s'étendent à perte de vue. Laurent Rançon et sa femme Jessica élèvent à la lisière du village des porcs sélectionnés pour Deleuze. Ils sont issus d'une sélection naturelle de la race rustique belge Pietrin. Les éleveurs de porcs comme Laurent répondent aux normes du label Mieux pour tous. Laurent se lève tous les matins avec un seul objectif, prendre soin de ses animaux. Les gens ne savent pas qu'ils sont bien élevés, qu'ils sont en très bonne santé et qu'on prend un souhait fou de s'occuper d'eux. Pour qu'ils s'élèvent bien dans de bonnes conditions, on va faire un bon résultat, on va faire que la viande va être tendre, L'alimentation voilà. est très importante. L oméga 3 ça va compenser les oméga-6 pour justement les acides gras saturés et ça nous permet d'avoir un pH qui est plus haut, donc une viande qui va perdre moins de son jus, qui va, qui va être plus goûteuse. La viande Mieux pour tous, elle est du fait qu'elle est faite avec des céréales et avec du lin et des minéraux et vitamines nécessaires pour le bien-être et le développement du cochon. Pour les agriculteurs comme Laurent, le label Mieux pour tous signifie bien plus que le bien-être des animaux et une alimentation équilibrée à base de produits locaux. Le respect de l'environnement fait aussi partie de son quotidien d'éleveur. Les porcelets sont fournis chez nous d'un élevage wallon. Avec des, des fournisseurs de la région pour l'alimentation des cochons. Toute la céréale est produite ici pour être transformée dans les moulins pour justement y introduire le lin. On est fort aussi par rapport à tout ce qui est réchauffement, tout ce qui est planète. Donc chez nous, on a installé une éolienne, panneau solaire aussi. Chez Laurent, l'amour des animaux se partage en famille. À la maison, on élève aussi des agneaux. Et tout le monde participe. C'était vraiment une passion depuis tout, tout jeune dans la famille. Transmettre le savoir-faire aux enfants, c'est vraiment quelque chose de très important. On se rend compte qu'on a de la chance et qu'ils ont de la chance de vivre comme ils vivent. Mon épouse, c'est ma femme, ma maîtresse, ma comptable, ma copine, mon, allez, ma collègue. C'est la même qui fait tout. Donc sans elle, je vais dire, je ne, je ne serais pas là aujourd'hui. Mon plat préféré, c'est le filet pur de porc façon Jessica. La viande de porc mieux pour tous est tendre, délicieuse et garantie 100% belge. Retrouvez-la en exclusivité dans votre supermarché Deleuze au rayon boucherie, en viande ou en charcuterie. Surfez sur deleuze.be pour plus d'infos.